Et nous allons revenir tout de suite sur le coup d'éclat de Vincent Payon qui n'est pas venu débattre comme prévu hier soir avec Eric Besson sur France 2. Il réclame la démission d'Arlette Chabot et provoque des remous dans la classe médiatique et politique. Il est avec nous ce soir pour s'expliquer. L'homme par qui le scandale arrive, Vincent Payon. Alors qu'il a été sorti, moi, moi, très franche, je je M. je pas, pas compris. J'ai trouvé que ça manquait de courage. Je me suis dit, tiens, M. Payon se déballonne. Ah ben J'ai très, très bien compris. J'ai très bien Vous compris. C'est pas, ce, pas ce que je voulais dire. J'ai très bien compris, un, que c'était un traquenard. Ça s'appelle un traquenard. Dire, je suis invité, je viens. Vous me dites comment s'organise l'émission. D'accord. Et puis, pendant que l'émission a commencé, je ne viens pas et je fais un communiqué. Ça, ça s'appelle un traquenard. Deuxièmement, une rechute. Parce que vous avez demandé la tête d'Arlette Chabot. Je n'ai pas une passion pour Arlève Chabot. Hein. Mais la tête d'Arlette Chabot et d'un certain nombre de gens autour d'elle, au-dessus d'elle, au-dessous d'elle, ça, c'est le congrès de Valence. Il faut que les têtes tombent. C'est une espèce de résurgence. C'est Bon, vous avez des précédents. Et puis, troisième chose, et surtout, l'idée selon laquelle le service public, ça devrait être une espèce de réserve d'Indiens, en dehors des débats qui existent, réellement dans la vie politique au moment où on parle. Ils sont bons, ils sont mauvais. Et la question de savoir si on débat avec le Front National, question qui se posait déjà il y a vingt-cinq ans, j'en sais quelque chose, puisqu'il y avait eu quelque chose de beaucoup plus brutal encore quand on avait invité Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité pour la première fois, eh ben, le fait de se dire on ne peut pas débattre, eh ben, ce qu'on a vu, c'est que quand on ne débattait pas avec Le Pen, il montait et que quand on a débattu, il baissait. Mais vous quand vous jouez un match, il faut le jouer. Moi je ne joue pas. Il faut pas que le match soit truqué. Moi j'ai de truqué ?— Je viens vous le dire. Mais vous Attendez. connaissez la règle avant. Je viens, avait truqué non, je vais vous le dire ouais. parce que j'ai Mais... pas pu finir sur les faits même et, et ces inexactitudes qui viennent d'être colportées le mois précédent. Moi, rien colporté. Vous ouvrez non. si. Non. Le service Que je vais vous, dire. vous qui êtes un philosophe et qui avez beaucoup oui. parlé de la République, vous utilisez, pour vous faire entendre dans cette circonstance, le mensonge, je viens, puis je ne viens pas, et la dissimulation. C'est absolument incroyable de constater cela. Le mensonge et la, la dissimulation dans le débat public ne peuvent pas avoir leur place. Rien ne justifie qu'on utilise le mensonge pour se faire entendre. Rien. Et puis quelque chose encore parce que, pire, que si c'est quelque chose, chose que vous, commencez à utiliser, royal. je viens vous dire... Tout la de la le je viens exactement vous dire la vérité. Euh, on, on va se retrouver, il y a la pluie dans un instant. Non, mais, mais, mais on se retrouve, on a du temps, que, euh, et Joseph va intervenir. Il faut intervenir. dire toute la vérité. Juste un mot. Juste un mot, parce que, en fait, quand j'entends, là, maintenant, ce qui se passe, c'est la réaction de mes confrères néanmoins amis. Là, j'ai l'impression que, pour l'instant, c'est vous qui tombez dans un traquenard. Pourquoi Parce que... Évidemment, nous sommes tous journalistes, donc évidemment tous solidaires d'un des va Vraiment, ça va de soi. Non, mais si, mais ça va de soi. Mais quand on lit ça, ça va de soi. Non, mais si, bien sûr, ça va de soi. Trouver un argument de meilleure qualité que le corporealisme. D'abord, c'est un premier élément. C'est comme ça que c'est perçu. C'est un premier élément. Le deuxième élément qui me frappe. Le deuxième élément qui me frappe quand même. Bah Non, c'est pas triste, c'est la vérité. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Le deuxième élément. solidaire avec vous. élément, le deuxième élément. Qui est, qui est quand même important, c'est que, bien sûr, que ce débat, dès le début, est un débat qui est un débat pipé, mais quoi qu'il soit, même si Vincent payon y avait participé ou pas, M. Vincent payon avait il participé en. Alors, en tant que vedette américaine ouais. à la fin. En tant que vedette américaine à la fin, ce qui sest passé, quand on, on voit la manière, quand on voit la manière dont a été présenté Monsieur Besson. Ce portrait absolument indigne, n'est-ce pas, c est, c est qui était de l'ordre de la psychologie vague, alors qu'on cherchait à faire de la politique. Monsieur Besson, non, il n'a pas trahi, il a basculé, dit-on, dans le portrait de Et France bah, Télévisions. Voilà, c'est oui, tout. Alors, lui, on, lui, va, lui, on va, va se, se retrouver. Nous alors, sommes dans le meilleur des mondes, c'est oui, oui, au pays là, de la politique. Oui. On va, on va se Je suis. Il y en a qui ont le droit de mentir et les autres en face doivent huer devant et les puissances et médiatiques. Et qui hein. a le droit de mentir Vous, tout le temps, en permanence. Ah, ça, et organiser les débats et choisir alors, vos invités. Alors, bah, donnez-moi un exemple. Le vous était qui En l'occurrence, le vous, était en en le vous Dans était la préparation qui voilà. de l'émission, on ne me dit pas quand on demande d'accord qui il y aura. On ne dit pas. Lorsqu'on fait venir Martine Aubry ouais. sur des sujets qui sont sociaux, qu'on va consacrer la moitié du temps à l'identité nationale, avec voilà. une photo de jeune fille portant la burqa pendant toute la soirée. Il y a des procédés en France qui doivent ah cesser. Oui. On va voir M. Sarkozy, trois heures sur TF1. On est en période électorale qui commence. On avait ça hier, c'est inscrit dans une stratégie de communication politique. Et je dis, On sait et je, il y a je dis, y a un vous grand me me permettez, qui dirige tout permettez... Je dis qu'en l'occurrence, oui. Et d'ailleurs, pour ah, votre profession, j'ai oui, Moi, non, je suis. Non, pas non, euh, non, écoutez, non mais il ne faut pas tomber euh, dans écoutez, une dérive. Il ne faut, faut, faut, pas... faut pas faire non plus de la paranoïa. Sur un point précis, on ne peut pas à la fois se plaindre de ce que le débat ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes ouais. et alors qu'on dispose d'un temps de parole équivalent. en... Ben bah oui, c'est un temps de parole équivalent. Non. Le deuxième plateau je l'ai fait dix fois. Mais non mais ça n'a rien à voir. Bon alors ça n'a rien à voir d'accord. Mais non non c'est différent. Quand on a temps de paroles ne pas l'utiliser. On peut parler bien sûr quand tous les téléspectateurs seront partis. Mais ça n'est pas vrai que les téléspectateurs seront partis. On va mettre une passion curieuse là, j'aimerais j'aimerais la comprendre. Oui parce que je sais pas ce que je tout le monde parle là, c'est la cacophonie. mais je l'ai fait C'est qu'il y a un grand malaise dans la rédaction. Et qu'il y a quand même des journalistes qui nous parlent. Il y a même des journalistes qui ont pris position hier pour demander de la chaîne publique l'annulation de ce débat qui déshonorait leur profession. Et que nous, nous avons été... disent oui, mais enfin ce sont des journalistes qui n'auraient que les uns et alors Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'il y a pas une déposition comme ça. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça, M. Alain Je vous le dis gentiment parce qu'il y a un moment au moins, je n'ai plus... Franchement. Non, mais vous ne m'intimidez pas, vous savez. Mais je ne cherche pas à non, vous, non, vous intimider. C'est je... pas la peine de prendre un grand air pour me parler. Parlez-moi comme vous le faites d'ordinaire. Eh C'est-à-dire courtoisement, en écoutant et en laissant répondre, ne, chacun son tour. Ne déconsidérez pas des journalistes parce qu'ils sont syndicalistes. Pas bon qu ce pas bon en Ce qui fait de ça mépris, c'est -ce CGT. C'est uniquement des pour dire qu'ils ont France, des opinions, mais comme nous. Vous aussi. Eh ben, c'est ce que je dis, comme nous. Mais pas en faire une art plus que des opinions Vous avez le droit de penser que ce débat est indigne. Vous avez le droit de dire que le service public n'a pas à l'organiser. Vous avez le droit de critiquer tous les gens qui organisent ce type de débat. En tant que responsable public, vous n'avez pas le droit, mais vraiment, je le dis avec la plus absolue sincérité, le droit de dissimuler vos intentions, puis de mentir pour provoquer une situation. Ça, dans le débat public, ça n'est pas admissible. On ne peut pas vivre ensemble le débat public comme ça. Dans le débat philosophique, – Ça s'appelle le dévoilement. – Eh bien, si tous les responsables politiques se sentent autorisés à camoufler leurs pensées, à dire l'inverse de ce qu'ils pensent pour provoquer la faute de leurs concurrents, je peux vous dire, dire que le débat public deviendra incompréhensible. Et j'aimerais juste, pour terminer, que vous dissociez dans votre propos ce qui est votre attitude, qui à mon avis me paraît très contestable, de votre jugement sur le débat, parce que ça, effectivement, ça peut être discuté. Ce sont deux choses différentes. Il faut que vous assumiez votre responsabilité.